Bonjour à tous, une formation pour apprendre à filmer, pour gagner de l'argent en apprenant à filmer. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que j'ai fait de la vidéo depuis quasiment toujours. J'ai connu les caméras vidéo, alors petites comme ça, mais surtout avec des pellicules. On avait 3 minutes pour filmer, c'était dans les années 70. Mon père avait ça, mon oncle avait ça. On filmait, puis on amenait la pellicule. Après, on avait 3 minutes, on l'amenait chez le photographe qui développait la pellicule. Quand on faisait du montage, on prenait la, la bande qui avait été développée, et puis on le mettait dans un appareil pour voir exactement, et on découpait. Quand on coupait, aujourd'hui, on coupe informatiquement, maintenant, à l'époque, on coupait avec, réellement, une lame ou un ciseau. Et puis on faisait des, des montages qui étaient vraiment des collages. En fait, c'était comme ça avant. Aujourd'hui, on peut filmer avec tout et n'importe quoi. Enfin, bon, je m'entends. On peut filmer surtout avec un appareil qu'on a a priori toujours, toujours dans sa poche. J'ai bien entendu parler de son téléphone. Le téléphone à moins d'avoir un téléphone à l'ancienne et encore un téléphone à l'ancienne, ce que j'appelle un téléphone à l'ancienne, c'est un téléphone avec un petit écran et puis le clavier, vous savez, c'est-à-dire un téléphone qui n'est pas un téléphone tactile, pardon, qui n'est pas un smartphone. Mais même ces téléphones-là, souvent, ils embarquent une, une caméra euh, qui est plutôt convenable en termes de qualité. Donc on va supposer quand même, et pour cette formation, on va partir du principe que vous avez un smartphone de type iPhone, Samsung, Huawei ou ce genre d'appareil même si c'est un appareil, je vais prendre l'exemple d'un iPhone euh, 5 ou 5S qui date maintenant d'il y a... 3 ou 4 ans en arrière, je dirais plutôt 4 que 3, et eh bien, il n'y a aucun souci, vous pouvez suivre cette formation parce que la qualité est déjà au niveau d'une qualité haute définition, ce qu'on appelle la HD, et c'est la, la HD à 1980, 1920 pixels, pardon. Donc, c'est parfait, il n'y a aucun souci, vous pouvez suivre cette formation puisque je vais vous donner toutes les techniques pour arriver à faire une vidéo de qualité. Alors, pourquoi gagner de l'argent avec une vidéo Alors, pourquoi Non, pas pourquoi gagner de l'argent, c'est-à-dire que pourquoi on dit gagner de l'argent avec une vidéo eh bien c'est tout simplement, si vous voulez faire du business en faisant des vidéos, que ce soit comme je fais là, vous filmez avec votre téléphone euh, face à votre, euh, euh, en fait vous en train de parler face à votre téléphone, que ce soit euh, pour faire des vidéos à droite, à gauche, à l'extérieur, que ce soit pour monter une chaîne YouTube, que bref, si vous voulez utiliser l'image qui bouge, à savoir la vidéo, pour gagner de l'argent, la première des choses à faire, c'est de bien utiliser vos appareils et de faire quelque chose de qualité. Et il y a deux points essentiels à la, euh, au niveau de la vidéo. Mais on croit, on pense pas ça, on pense pas euh, souvent au point qui, en fait, domine l'autre. C'est que le point principal entre le son et l'image, eh bien, c'est le son. Si je vous fais une vidéo avec un son Pourri, excusez-moi l'expression, ou un son qui grésille, ou un son qui est à peine audible, vous allez rapidement passer à une autre vidéo. Et ça, je peux vous faire cette expérience avec une image magnifique en 4K, en 8K, en tout ce que vous voulez, une définition incroyable. Si le son n'est pas bon, vous arrêterez de suivre. Par contre, à l'inverse, si le son est excellent et que par contre l'image est de moins bonne qualité, eh bien, les... on sait qu'on continue quand même à le suivre parce que le son est primordial. Et si vous réfléchissez un petit peu, je suis persuadé que vous avez déjà regardé des films avec un son pas terrible, et eh bien souvent ça donne pas envie de continuer. Donc c'est pour ça qu'on va voir dans cette formation, en plusieurs étapes, on va voir dans un premier temps le matériel. Donc le matériel, je l'ai dit, c'est un smartphone, mais je vais vous donner quelques conseils de matériel à y adjoindre, ça va pas vous coûter énormément, et dans tous les cas, si vous décidez de juste investir dans cette formation et vous dites « moi, je ne veux pas dépenser un euro de plus », c'est possible, il y a juste… Une application que je vais fortement vous recommander, qui coûte autour de 15 ou 16 euros. Mais pour le reste, pour le matériel que je vais vous conseiller, vous pouvez vous en passer. Il y a certaines choses qui sont plus difficiles, par exemple la stabilisation, mais c'est possible quand même. Donc dites-vous que le tarif que j'annonce pour cette formation vous permet à la fin de faire tout ce qu'il y a à faire avec votre smartphone. Donc on va parler matériel, on va parler application donc application à mettre sur votre appareil euh, sur votre téléphone Vous voyez on a tendance à dire appareil photo euh, matériel euh, application pardon à mettre sur votre téléphone on va parler euh, de lumière, on va parler donc l'utilisation de la lumière, là aujourd'hui il fait pas très beau, moi j'ai une fenêtre qui est là, donc j'utilise un, un petit panneau LED, mais pareil ça coûte pas très cher et très très souvent on peut se, se servir de la lumière naturelle, rassurez-vous. Euh, on va parler de stabilisation, donc stabilisation avec une certaine aide, on va parler de stabilisation avec euh, ben, juste ses mains, ses bras, comment on peut faire pour juste stabiliser soi-même et puis bien entendu on va arriver une fois qu'on a filmé qu'est-ce qu'on fait ben, On va voir ce qui se passe après le tournage et après le tournage souvent il faut monter et là la partie montage on va faire deux montages c'est à dire qu'on va faire le même montage mais avec deux logiciels différents puisque je sais que vous êtes soit sur Mac soit sous Windows donc on va utiliser euh, pour Mac iMovie qui est un logiciel gratuit extrêmement complet et on va utiliser Windows Movie Maker pour la partie Windows pour que chacun puisse s'y retrouver bien que je pourrais vous faire une formation sur uniquement l'un des deux logiciels puisque une fois que vous avez compris la philosophie de ce qu'on appelle une timeline. La timeline, c'est en fait votre table de travail, si vous voulez, dans laquelle vous allez mettre tous les rushs, tout, toutes vos petits clips, vous allez les mettre là, vous allez mettre la musique, vous allez mettre du texte, vous allez mettre tout ça, puis vous allez faire en sorte que ça s'enchaîne correctement, et c'est ça votre timeline. Et bien, une fois que vous avez compris cette, cette, ce principe et comment ça fonctionne, vous allez vous pouvoir vous y retrouver avec DaVinci Resolve, qui est également un logiciel gratuit et extrêmement puissant, vraiment, je vous le recommanderais. Euh, vous allez vous y retrouver avec Final Cut, vous allez vous y retrouver avec Adobe Premiere, etc., etc., Simplement ces logiciels vont être de plus en plus complexes, vont vous proposer de plus en plus d'options, de plus en plus de boutons et donc vous allez à un moment donné un petit peu vous y perdre. Donc on va commencer par le B à bas mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez le faire avec des logiciels entièrement gratuits. On parlera bien entendu de mettre euh, que, quoi mettre comme musique ou trouver de la musique sympa. Attention euh, aux droits bien entendu. Et puis une fois que vous avez monté, eh bien qu'est-ce qu'on en fait Eh bien on réduit au maximum la taille du fichier et puis on l'envoie. Alors soit on l'envoie euh, directement par mail à des amis, donc il faut le stocker quelque part. Tout ça on le verra. Et puis en bonus, entre guillemets, sur cette formation, je vous inclus. débuter sa chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'on va partir de zéro. Que ce soit pour vous, à titre perso, si vous avez envie de faire une chaîne YouTube, parce que euh, vous avez, par exemple, j'ai un ami qui a, qui a monté une chaîne YouTube parce qu'il est fan de permaculture, et donc il a monté sa chaîne YouTube et il fait des vidéos super sympas, il apprend aux autres à faire de la permaculture, c'est comme ça qu'un autre ami qui est à la Réunion a monté sa chaîne YouTube pendant 3 ou 4 ans autour de, du travail du bois, parce que c'est un passionné du travail du bois, et bien 4 ans après il a sorti sa première formation en ligne et aujourd'hui il gagne sa vie grâce à sa formation qui fait payer, parce qu'il avait énormément de monde qu'il avait euh, suivi sur YouTube donc commençons par le commencement comment on, on monte une chaîne YouTube quels sont les meilleurs conseils euh, le meilleur, les meilleurs titrages, les meilleurs mots clés etc, etc, tout ça on le verra ensemble et puis en plus c'est du live puisque je suis moi-même en train de faire grandir ma chaîne YouTube, donc toutes les infos que j'ai sont encore très très fraîches, voilà je crois que je vous ai absolument tout dit sur cette euh, formation maintenant il vous reste juste une, so une chose à faire, c'est à cliquer ici, là-bas enfin je sais pas où est le bouton, selon où vous me regardez, vous cliquez pour vous inscrire et puis on se retrouve euh, quand vous voulez sur la première, euh, la première vidéo, c'est une formation que vous faites à votre rythme, vous l'avez euh, pour le temps que vous voulez, c'est à dire vous l'avez à vie tant qu'elle existe, vous l'aurez, donc il n'y a aucun souci et puis bien entendu vous serez entièrement en interaction avec moi-même, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la formation. Ciao, bye bye